Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.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 Donnez-moi l'ancien évangile Il est si bon Pasteur, donnez-moi Oh apôtre, donnez-moi L'ancien Oui, donnez-moi l'ancien évangile Il est si bon Nous te disons merci, notre Père, et nous glorifions ton saint nom. La grâce que nous avons de pouvoir nous retrouver dans ta maison à toi, Père, de te rassembler ici en ton nom glorieux, mon Sauveur. Merci de tout notre cœur pour ta présence glorieuse qui ne fait jamais défaut, Père. Merci aussi pour notre précieux frère Christian, que tu le bénisses richement, que tu le fortifies, que tu le soutiennes, que tu l'aides. Merci pour ce que tu fais, mon Seigneur. Merci encore pour les chants et les cantiques, mon et me père quand nous pouvons entendre ces enfants chanter avec autant d'amour, que tu le bénisses, que tu la fortifies aussi davantage, mon roi, que tu le soutiennes. Merci pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux, avec autant de zèle aussi, pour pouvoir te servir, toi, notre Dieu. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur, pour tous les témoignages que nous avons entendus, mon béné me père mon Dieu, combien tu as démontré que tu es le Dieu, Vivant, que tu nous gardes, que tu nous soutiens, que tu nous protèges. Pardonne-nous notre Dieu pour nos manquements, mon sauveur. Nous désirons tant t'aimer encore plus que cela, mon bénémoine, pas de visant et te servir. Merci vraiment de tout notre corps pour tout le bien que tu as manifesté, Seigneur. A nos frères aussi, à nos soeurs, mon roi. Les témoignages aussi puissants, mon bénémoine Père. Témoignant que tu es réellement le Dieu qui veille sur ton peuple, Père. Louange honore à toi pour les chants et les cantiques, pour aussi les psaumes aussi, bénémoine Père Dieu. Et pour tous nos frères et sœurs qui sont en connexion et pour tout ce que tu fais aussi à l'étranger, mon bien-aimé Père, oh Dieu, nous te remercions pour ton œuvre qui avance, mon Seigneur. Béni sois-tu encore en ces instants, Seigneur. Merci réellement pour tout ce que tu es en train de pouvoir faire. Sois avec nous, Père, et pardonne nos péchés, pardonne mes manquements aussi, mon bien-aimé Père, et soutiens-nous encore ce matin parce que nous te voulons encore plus. Nous voulons que tu nous aides, que tu agisses encore davantage, que tu nous éclaires, Père. Oh, tu as vu les ailes, tu as vu les désirs, Père, nous voulons vraiment rester toujours dans ta présence et dans la prière, mon bénémoine Père Dieu, parce que nous désirons, Seigneur, que tu agisses encore. Béni sois-tu encore aujourd'hui, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint jésus christ Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié, qu'il vous bénisse tous, qu'il vous soutienne, qu'il vous récompense aussi pour votre amour et tous les biens, aussi vos prières aussi. Asseyez-vous. Nous sommes toujours aussi heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble et, et avoir cette communion les uns avec les autres. Nous remercions notre Dieu qui demeure toujours fidèle, comme sa parole le dit, que son nom est fidèle et qui avait fait la promesse de pouvoir être avec nous et de pouvoir réellement aussi être notre guide, nous conduire et réellement aussi notre berger et nous conduire aussi vers de verre pâturage, afin que nous puissions avoir la nourriture nécessaire qui il nous faudra pour que nous puissions avancer et réellement et avoir la force de pouvoir continuer aussi la marche comme les Saintes Écritures le disent aussi. Et que la parole nous dit encore que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort donc de la bouche de l'Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de ce que les Seigneurs puissent continuer à pouvoir agir et surtout à nous parler et surtout aussi à être présent pour que nous puissions réellement voir où il faut marcher parce que il a dit donc que je suis le chemin, la vérité et donc la vie. Si nous ne le voyons pas, comment pourrons-nous marcher dans ce chemin Et nous avons les désirs qu'il soit là pour pouvoir réellement nous conduire et, et il est le chemin afin que nous puissions marcher dans ce chemin pour que nous soyons sûrs et certains qu'aussi longtemps que nous serons dans ce chemin que nous avancerons, comme le Seigneur a voulu que nous puissions avancer, alors nous atteindrons certainement le port. Nous arriverons réellement à destination et avec beaucoup d'assurance. Nous le remercions aussi parce que il, il est le Dieu qui veille sur son troupeau et, et qui nous montre aussi effectivement que aussi longtemps que nous avons nos regards fixés sur Lui, sûr et certain, le salut est avec nous. Parce que il est notre salut, comme l'Écriture le dit. L'Éternel est devenu notre salut. Qu'il soit donc béni aussi pour ce qu'il continue à pouvoir faire effectivement, afin que par nos yeux nous puissions être encouragés de voir la main puissante de notre Dieu pour que notre foi soit vraiment encore fortifiée davantage fait que nous ayons cette assurance de pouvoir nous accrocher à ce que notre Dieu dit encore aujourd'hui. Comme l'Écriture le fait savoir. Aujourd'hui donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas donc vos cœurs. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui entendent et qui endurcissent le cœur. Nous voulons être de ceux-là qui entendent et supplient le Seigneur pour que leur cœur soit donc attendri, afin que la parole puisse avoir accès effectivement à l'intérieur de ce cœur, effectivement, pour qu'il y ait donc changement et transformation, parce que la parole de notre Dieu a la puissance de pouvoir. Transformé. Des choses doivent changer dans notre vie, plus nous recevons la parole qui a donc la vie en elle, qui a aussi la vision de Dieu aussi en elle, plus aussi effectivement le changement s'est fait et s'est rendu sur ça devient aussi manifeste dans la vie, dans la marche effectivement de ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Comme je le disais, je pense c'était hier parce que j'ai eu une réunion hier ici avec le serviteur, effectivement. Donc, ce n'est pas ici, donc c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ici, mais comme je disais. À mes frères, c'est-à-dire comme nous avons vous savez, euh, des églises un peu dans différents endroits, et Seigneur notre Dieu est, est en train de pouvoir agir d'une manière extraordinaire dans cette période de temps où nous sommes c'est vraiment une secousse un, un réveil où maintenant beaucoup, de, soit des pasteurs des églises effectivement veulent davantage s'accrocher pour écouter la parole de Dieu, donc à euh, Naïti vous savez que depuis les temps que je suis parti là-bas, le Seigneur a permis qu'il y ait effectivement aussi une église et qui persévère effectivement. Donc nous avons vraiment nos frères et sœurs qui sont là-bas et le Seigneur a continué à pouvoir agir. Maintenant, il y a au moins 50 églises effectivement qui se sont jointes effectivement pour arriver à pouvoir marcher et écouter aussi cette parole effectivement que Dieu nous donne. Donc les 50 pasteurs c'était donc avait donc le désir que je puisse leur parler donc avoir une conférence avec les serviteurs de Dieu ils m'ont donc rappelé donc pour pouvoir m'appeler donc pour pouvoir me dire qu'ils souhaiteraient que ce samedi donc j'ai cette occasion de pouvoir m'adresser donc au pasteur, leur apporter la parole de Dieu, parce qu'ils ont besoin d'être enseignés pour savoir comment servir les Seigneurs et comment avancer avec les choses de Dieu, parce qu'ils viennent effectivement des différentes églises. Donc, il fallait. C'est pour ça qu'hier, j'étais donc ici, avec mon précieux frère, le docteur Taouda, que Dieu le bénisse. Il a arrangé tout ce qui était donc nécessaire pour que la connexion puisse se passer. Et ils étaient là-bas, donc, connectés. Et ils appelaient tout le temps pour savoir, on va commencer, on va commencer. Les docteur donc, s'occupaient de cela. Et... La connexion a donc eu lieu, effectivement, et je pu prendre quand même du temps pour leur apporter aussi la parole de Dieu, leur montrer aussi, effectivement, l'importance des choses, et surtout aussi comment marcher avec Dieu et comment aussi servir les seigneurs, et les seigneurs qui les a attirés. Et là aussi, le pasteur aussi, Milo, a eu à pouvoir leur faire aussi un, un, un petit rappel, effectivement, de la de quelle manière Dieu a eu à pouvoir faire, comme vous le savez, il était chez lui là-bas en Haïti, vous ne connaissait pas. Mais il a prié Dieu parce qu'il faisait partie effectivement aussi des églises dénominationnelles, de comme vous le savez. Il a prié le Seigneur effectivement pour lui dire Mais nous ne voyons pas les changements dans nos églises et nous prêchons, mais ça reste toujours le même système, on se voit effectivement, mais il n'y a rien qui change et s'il y a quelque chose qui nous manquerait, nous voulons, je voudrais dire, quand même qu'il y a un changement, qu'il y a quelque chose qui nous a changé, c'est à ce moment-là qu'il s'endormit, il l'a répété encore, il avait répété en bref, c'est son droit qu'il s'endormit effectivement, et là il a eu un songe où effectivement que il entend donc la voix qui vient du ciel qui lui dit « bon Cherche mon serviteur, invite-le, qu'il vienne dans votre pays et les choses changeront. » C'est à ce moment-là, il voit aussi, on lui montre la photo, dont c'était ma photo. Et alors, euh, comme ça, le Seigneur lui a dit de pouvoir m'inviter effectivement pour que j'aille là-bas dans leur pays. Et puis il s'est réveillé du songe, ne connaissant ni la personne, ne connaissant ni son nom, ni même le pays. Dans lequel il vient. Alors, euh, il a dit Seigneur, mon Dieu, mais je ne connais pas. J'ai vu la personne, mais je ne connais pas d'où il vient et aussi quel est son nom. Comment je peux l'inviter dans notre pays À ce moment-là, et puis il dit que je, je n'avais reçu ni réponse ni suite, mais j'étais conduit à pouvoir aller sur Internet. Et il a commencé à pouvoir taper, il faisait peut-être autre chose, mais il commençait à pouvoir taper, taper, mais il connaissait même pas International Mission Center, IMC, il connaissait pas. Et il tapait, il tapait, il trouve qu'il tombe sur un site, et puis, Dieu est grand, hein? Il double-clic, effectivement, et qu'est-ce qu'il voit Il voit la photo, ma photo, effectivement, sur un site. Alors là, il a crié « Alléluia, Amen » et il a dit Seigneur si c'est bien lui je vais l'inviter s'il dit oui gloire à toi tu sais que c'est et c'est comme cela que ça s'est passé qu'il m'a envoyé donc un message et comme vous savez lorsque je suis arrivé là-bas comment Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi délivrer guérir même les gens qui étaient possédés parce que Haïti c'est un pays de vaudou les gens avaient des problèmes de possession, des serpents qui marchaient dans le ventre et beaucoup de choses. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Et ils étaient comme ça, ils ont vécu pendant des années. Avec cela, ils ont été voir des fétiches, ça ne marchait pas. Mais ces jours-là, une seule prière, Dieu a délivré, Dieu a guéri. Et puis à un endroit où j'ai eu à pouvoir porter la parole de Dieu, effectivement, je étaient peut-être plus ou moins 3000 âmes qui ont, qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et, et, et ces personnes, effectivement, je prêchais. J'étais tellement épuisés et, et ces personnes avaient tous voulu, ils, ont été, ils, ont, ils avaient accepté d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, mais ils avaient accepté aussi, ils voulaient maintenant que je puisse prier pour eux, en fait. et Alors comme c'était donc dans, dans un lieu assez grand, et, et alors j'ai dit, bon, vous allez vous lever, je vais prier pour vous. Et alors, ils ont fait passer le message comme quoi que chacun d'eux voulait que sa main soit posée sur sa tête. Alors, ce que je vous dis est vrai et c'est comme cela que euh, j'ai commencé à pouvoir prier alors qu'ils ont fait en fait deux rangées, je crois, deux ou trois rangées mais ils avaient mis des hommes autour de moi pour pouvoir en fait veiller que les gens ne viennent pas tellement plus dans la précipitation, évidemment aussi alors ils avaient mis des ouvertures comme ça et les gens venaient là, je priais, les autres venaient par ici, je priais quand cette rangée venait, l'autre rangée venait j'étais tellement épuisé que je commençais à pleurer moi-même Tellement, tellement, parce qu'il y avait du monde, chacun voulait que je prie. En ce moment, je me suis senti tellement vidé, je commençais à pleurer. Seigneur, je ne saurais pas te tenir, effectivement. Mais Dieu est grand. Quelque chose vient et rentre à moi et me renouvelle. Je priais pendant des heures. Alors, un témoignage, ce qu'il y avait une dame qui était là, qui était cardiaque, en fait. Elle avait un problème de cœur, effectivement, et... Et c'était mis aussi des beaux pour Et comme les gens couraient, avançaient, effectivement, parce qu'ils voulaient tout ce que j'ai pris pour eux. Et voilà, dans la précipitation, les gens venaient et la trébuchaient, et les gens ont commencé à marcher sur elle et oui, elle était cardiaque évidemment parce qu'elle venait pour que je prie pour son corps et les gens ont commencé à marcher sur elle effectivement. et, et, et là, à un moment elle dit « Seigneur, je suis venu pour être sauvé, maintenant je suis en train de voir mourir parce que les gens marchent sur moi, comment je vais ?» et puis quand il a prié comme ça, avec vraiment autant de larmes il a senti comme quelqu'un était venu autour d'elle et qu'il a dispersé les gens c'est ce témoignage vrai on l'a rendu là-bas et on l'a prise et on l'a fait passer dans le groupe jusqu'à on l'amène juste devant moi pendant ce temps-là, je priais pour un cas. Et quand on l'a mené devant moi, j'ai pris simplement ma main. Je posais sur son cœur. Et j'ai prié pour que le ne le connaissais pas. Mais j'ai posé ma main sur son cœur. Et quand j'étais mis de prier, son cœur était nouveau. Et il a rendu témoignage là-bas aussi, effectivement. Le Seigneur a fait tellement de grandes choses qui ont porté un impact, effectivement. Et là-bas, c'est comme ça que nous avons donc eu cette église qui est là-bas, dont le Seigneur nous a accordé cette grâce. Et maintenant, effectivement, il y a maintenant encore beaucoup d'autres qui continuent à pouvoir maintenant aussi s'accrocher, comme j'ai dit, 50 qui sont là, Il y a encore un autre, encore effectivement. Nous nous prions pour que Dieu... Don... Alors, je leur disais ceci aux au, au, au pasteurs qui était donc rassemblés, afin qu'ils aient donc euh, la vision des choses, effectivement, pour qu'ils puissent savoir comment marcher et servir à notre Dieu et en vérité. Je l'ai dit, dans les temps, les dieux que nous servons aujourd'hui, c'est il était donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et, et ce peuple qui l'adorait, on l'appelait, on savait très bien qu'il était le peuple de Dieu. Donc ce peuple d'Israël était réellement le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, tout un chacun sur la terre... Nous savons qu'Israël est un pays particulier, c'est un peuple particulier, parce qu'il a eu une relation avec Dieu. Et D'ailleurs, c'est ce que nous disons, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc, donc Dieu d'Israël. Alors, ceux-là étaient donc considérés comme étant le peuple de Dieu. Alors, la Bible nous fait savoir que lui, il avait fait la promesse de venir vers son peuple, vers les siens, donc... Comme vous le savez, il est venu chez les siens. Et la Bible dit que le siens ne l'ont point reçu. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir donc enfant de Dieu. Donc, je leur montrais une chose en disant que ici, donc, nous avions donc Jésus. Et là, c'était donc Barabbas. Qu'est-ce qui s'est passé On a choisi Barabbas, on a dit à Jésus qu'il soit crucifié. Donc, rejeté. Et comme il a été rejeté, qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, Dieu a tourné les dos à Israël. Il a tourné maintenant ce regard vers les nations. Mais en fait, pour quelle raison Dieu a-t-il tourné le regard vers les nations Et nous avons donc lu dans les scènes d'Écriture que Dieu a tourné le regard vers les nations pour choisir du milieu des nations, qu'est-ce qu'il doit choisir Un peuple qui porta son nom. De la même manière que Israël a été appelé le peuple de Dieu alors dans les nations aussi, il faut qu'il y ait un peuple qui appartient à Dieu. Donc on appellerait aussi le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit <rire> un peuple qui porte son nom. Donc il y a une relation profonde, de la même manière qu'Israël avait cette relation aussi avec Dieu. Donc ce n'est pas tout le monde. Donc c'est pour ça que nous devons apporter la parole, en connaissant effectivement quelle est l'action de Dieu dans les nations Aujourd'hui, on ne peut pas parler n'importe comment, effectivement. On doit savoir comment Dieu fait les choses, qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il veut. Donc, nous réalisons qu'effectivement, comme, alors, Dieu bénisse le docteur Daoudin. Il a vraiment fait beaucoup de travail, évidemment. Et, et ensemble avec lui, que le Seigneur te bénisse, docteur. Et puis il était présent quand j'ai terminé donc euh, cette réunion avec des prédicateurs. Combien tous les prédicateurs voulaient en parler Mais on en a choisi quelques-uns. Je crois que. Et ils étaient vraiment touchés, reconnaissants à Dieu, effectivement, pour la parole et l'impact aussi qu'elle a pu avoir chez eux. Et les désirs et que de pouvoir encore et avoir maintenant encore d'autres euh, réunions comme cela. Ben, nous verrons comment le Seigneur, notre Dieu, conduira donc les choses pour que nous puissions réellement aussi continuer à pouvoir aider les uns. L'œuvre de Dieu est, est grande, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Comme je l'aurais fait comprendre, vous avez remarqué que l'homme n'a pas cherché à faire quoi que ce soit, mais c'est Dieu qui fait effectivement, et je l'aurais dit aussi que ce n'était pas par hasard que vous soyez là, rassemblés, désirant m'écouter. c'est parce que Dieu voulait aussi que vous puissiez entendre la parole, enfin, que vous sachiez maintenant sur quelle base vous partirez effectivement pour pouvoir aussi le servir. Donc, nous réalisons combien notre Dieu est, est vraiment bon pour tout un chacun de nous et, et dans son œuvre aussi, et que nous puissions avoir la conscience, la certitude qu'effectivement que nous sommes dans une période en rapport avec les prophéties bibliques qui est tout à fait. C'est vraiment une période particulière dans laquelle nous avons eu à pouvoir entendre que Dieu va faire, Dieu va agir effectivement, effectivement Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'agir, effectivement, mais il faut que nous puissions avoir les yeux pour que nous puissions réellement aussi voir l'action du Seigneur, notre Dieu. Le problème, c'est que nous avons eu à pouvoir avoir beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses, effectivement, qui nous ont amenés dans cette façon de pouvoir voir qui nous aveugle, en fait. Et ça, c'est effectivement ce qui s'est réellement passé avec le peuple d'Israël qui a été donc aussi enseigné, parce que Dieu a envoyé des prophètes, évidemment en Israël, effectivement, et et on a vu qu'effectivement, après un moment, et comment les choses se sont donc passées, donc il y a eu émergence, c'est-à-dire euh, les groupes qui se sont donc euh, sortis, effectivement, mais chacun avec euh, son enseignement, donc ses traditions, sa enfin, effectivement, qui ont amené le peuple à pouvoir, effectivement, aussi adhérer à des choses qui étaient donc contraires à, à la parole de Dieu. Donc, cela faisait qu'effectivement, que le fait de pouvoir ajouter et, et faire autre chose, effectivement, rendait donc la parole de Dieu, donc, inefficace, effectivement, chez des personnes. Pas que la parole de Dieu n'avait pas la puissance. Non, elle avait toujours la puissance. Mais, mais elle devient inefficace pour ceux-là qui n'ont pas reçu cette parole comme Dieu l'a voulait en réalité et c'est important c'est pour ça que Dieu notre Seigneur a voulu que les choses soient ramenées et puis il a envoyé donc euh, Jean donc le baptiste comme vous, vous le savez dans les scènes. Vous connaissez c'est pour euh, Israël effectivement que cela s'est passé. Mais non Non C'est pas si nous, nous représentons en fait les choses de la bonne manière. Nous attendons un événement aussi glorieux et important comme Israël aussi, attendait aussi cet événement glorieux aussi important. Hein, Et c'est pour ça que, dans notre temps, dans notre âge, effectivement, aussi, nous voyons qu'il est vraiment spécifiquement parlé de quelque chose, de tout à fait aussi particulier, ce que le dernier âge, qui est l'âge de la Odyssée, c'est l'âge où le Seigneur Jésus-Christ lui-même est rejeté, donc, en dehors de son Église. Rejeté, parce que là, ils n'en veulent pas, en fait, il est vraiment. C'est là l'âge où nous pouvons nous, nous réjouir en disant que nous avons Dieu, mais en fait c'est l'âge où il est vraiment mis dehors. Parce que on n'en on veut pas en fait de, de ces Dieu en question. On, on ne veut pas de ce Jésus. Ça c'est aussi quelque chose de très important dans lequel tout un chacun de nous doit arriver à pouvoir s'examiner, mais vraiment avec une bonne conscience. Avec une sincérité, tu te mets toi-même quelque part et tu te regardes. Sans que tu penses à quelqu'un ou qui ce soit, mais toi-même. Tu te poses la question, est-ce que vraiment j'aime le Seigneur? Est-ce que de tout mon cœur, véritablement, les Jésus de la Bible à la place, effectivement? Parce que quand on appelle Seigneur, on doit d'abord savoir qui il est. Parce qu'on nous a fait comprendre que il ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et nous, nous avons eu la grâce de pouvoir également aussi sortir des différents endroits parce que toutes ces personnes-là sont encore liées, c'est parce qu'elles n'ont pas encore entendu la vérité. Est-ce que vous comprenez Mais si vous avez entendu la vérité, ce que vous devez connaître effectivement, c'est Jésus en réalité. Et connaître effectivement qui il est, qu'est-ce qu'il fait effectivement aussi. Alors, on doit se poser la question de pouvoir savoir, est-ce que au plus profond de mon cœur et de mon âme, j'aime vraiment ce Jésus Parce que si vous l'aimez, alors... Verrons que les, les choses seront différentes, en fait, en réalité. Il y a beaucoup de choses qui vont réellement aussi changer dans notre marche. Dans le livre de Matthieu que je voudrais juste lire ici, c'est Matthieu au, au chapitre 16, je pense que c'est cela. Lisons avec vous cela, Matthieu au chapitre 16, oui, ouais, voilà, c'est ça. Matthieu au chapitre 16, le verset 1, il nous dit,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 Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner le signe des temps. Une génération méchante et, et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Il a une sagesse de la manière de pouvoir parler. Il faut vraiment que les personnes puissent arriver à pouvoir prêter attention et surtout laisser vraiment dans, entrer dans la pensée dans laquelle il parle effectivement des choses pour que nous puissions les bien. Il dit « Puis il les quitta et s'en alla. » Quand il parle effectivement de les miracles, si ce n'est que notre série de celui jonas je crois que vous avez compris. « Les disciples, en passant sur l'autre bord, » avait oublié de prendre de pain. J'aime bien une manière, vous pouvez vous asseoir parce que je vais lire longtemps. Hein? Alors, <rire> que le Seigneur vous bénisse, nous prierons. Et puis, on lui dit ici que les disciples, en passant sur l'autre bord, ils avaient oublié de prendre donc de pain. Donc le pain que nous avons, et que nous mangeons effectivement aussi. Hein? C'est de la nourriture. Avec la farine. Verset 6. Jésus leur dit. Regardez la manière dont le Seigneur, c'est merveilleux de voir comment il parle, comment il arrive. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, Dieu notre Seigneur, tu es vraiment particulier dans ta façon de faire les choses. Frères et sœurs, ce n'est pas une chose simple de pouvoir se dire que je crois au Seigneur Jésus. Ce n'est pas une chose parce que Je reçus la vie éternelle. Dieu n'est pas un distributeur de pain. C'est pour ça que si vous pouvez voir, effectivement, comment ces hommes qui l'ont connu, c'est pour ça, je ne sais pas, à un certain moment, j'ai dit que Dieu, ces hommes qui l'ont vraiment connu, en fait, qui, qui l'ont aimé, regardez très bien, comme l'apôtre Paul, regardez comment Dieu a agi dans cet homme, dans son ministère, et cet homme arrive à pouvoir nous dire une chose qui est très importante. Il dit, je traite durement mon corps, en fin de la sujeter de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, euh, il nous faut comprendre que Dieu n'a pas les sentiments que vous, vous pensez qu'il a en fait. Parce que le problème, c'est que nous ne connaissons pas vraiment Dieu. Et si et quelque chose de très important que nous puissions arriver à pouvoir aussi nous examiner. Il y a trop de laisser aller dans notre façon de voir les choses de Dieu en se disant c'est déjà acquis. Oh, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je pense que c'est le même aspect qu'avait effectivement aussi la façon enfin, que Israël était tellement dans cet état, effectivement, alors l'orgueil a pris place. En disant que Dieu est notre Dieu, et puis, de toute façon, peu importe, nous sommes la pensée d'Abraham, si le Seigneur veut, nous partirons quand même, nous serons avec lui, effectivement. Mais ils avaient oublié qu'effectivement, que la promesse d'Abraham n'était pas réellement une promesse du peuple naturel. Amen, amen. Ah oui, vous n'avez jamais lu ça. Dans Romains, il est écrit cela. Tout Israël n'est pas. Israël. Merci Seigneur. Amen, amen. Et, et c'est parce qu'on ne on fait pas très attention, on a l'impression que Dieu a les pensées de l'homme comme nous, et que nous devons saisir les choses de Dieu avec notre logique, c'est pour ça que nous nous permettons. C'est sûr et certain, mon frère et ma soeur, il faut que nous puissions avoir réellement conscience que nous n'avons pas affaire à, à un humain. Mais, à Dieu réellement aussi. Alors, nous continuons ici. Il parle il dit, effectivement, voilà que les disciples en passant sur l'autre bord effectivement, ils avaient oublié donc de prendre de pain. Donc cette conscience était là que est-ce qu'il donc de peuple le peuple qui le suit, il faut qu'il mange comme là, faut passer. Jésus leur dit "Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens." Regardez la dimension dans laquelle le Seigneur se trouvait. Dans sa façon de parler, quand il parlait, effectivement, par rapport à la dimension dans laquelle les disciples se trouvaient. Deux niveaux différents. Amen, amen. Amen. Façon de raisonner. Il faut que vous fassiez attention. Bien qu'étant assis là, il peut vous parler. Mais le problème, c'est comment, à quel niveau vous vous trouvez de quelle manière, effectivement, vous recevez ce qu'il vous dit. Parce que et, il a insisté, en fait, lorsque euh, Nicodème est venu vers lui, et, et, euh, avec autant de loges qu'il pouvait le faire, il n'a même pas répondu en rapport avec ses éloges, il est allé au but, il dit, si un homme n'est de nouveau, ça ne sert à rien. Puis parce que l'homme s'est vanté d'être docteur. Il dit, mais tu es un docteur Mais la loi, tu ne sais pas toutes ces choses, en fait. C'est ça quand on a, là, La connaissance qui enfle, en fait. On peut parler, on peut être assis, mais en fait, on a sa propre religion. On travaille. Et on connaît mieux que les pasteurs. On connaît mieux que celui qui a... Mais c'est ça, en fait. On, on se dit, on connaît mieux... Parce que si vous connaissez vraiment mieux et bien, Dieu vous aurait établi, pasteur. Il y aura une grande différence. Et, et c'est vous qui nous apporterez donc la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Alors si Dieu ne vous a pas établi, ce que vous n'êtes pas capable d'y être, et alors vous êtes capable de pouvoir vous asseoir et écouter. Donc là, il vous a donné la capacité. De pouvoir écouter, parce que dans cette position-là, Dieu vous bénit. Donc si si nous pouvons simplement comprendre, vous savez, le diable complique les choses, mais Dieu simplifie les choses. Mais quand Dieu simplifie, l'homme cherche toujours ce qui est compliqué. C'est ça en fait. Alors ici, il a dit simple parce que il était. J'aime mon Dieu, il est tellement bon. Oui, qu'il a parlé effectivement avec les pharisiens et saducéens puisque depuis le début effectivement, dit mais les pharisiens et saducéens l'ont abordé effectivement. Donc il est resté toujours effectivement dans ce domaine spirituel. Ils lui ont posé, il lui dit effectivement, il dit mais dis-moi de de de fait voir faites-nous de faites-nous voir un signe venant du ciel. En fait, c'était pour les ces gens-là, même si le signe avait été présenté. Vous n'allez pas croire. Donc, il savait très bien qu'il parlait effectivement à ces gens qui les suivaient. Il suivait simplement pour les critiquer, c'est de moi, effectivement. voilà. Mais en fait, ils ne croient pas. Il y en a beaucoup comme ça. Ils peuvent venir, ça c'est là. Je crois, je suis tellement. Mais en fait, en réalité, ils ne sont pas là, ils n'ont pas vraiment la foi ferme de croire que, en tout cas, ici, Dieu travaille. Non C'est la vérité. Dieu te bénisse, mon frère. Non parce que si, s'ils croyaient effectivement, mon frère et ma soeur, mais leur vie changerait. Parce qu'ils voient ce que Dieu fait. Ils voient, ils entendent ma parole de effectivement, mais ils croient sincèrement, les choses seraient différentes. Mais c'est parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils n'ont pas l'assurance, effectivement, dans leur cœur que, que c'est Dieu qui les fait. Alors ils peuvent arriver un à... peu. Quand les pharisiens étaient donc là, effectivement, aussi, <rire> c'est... Et puis et parler avec eux, disons, d'une manière tout à fait avec un langage toujours spirituel. Le Seigneur n'utilise pas un langage charnel, c'est toujours un langage... Eh bien oui. Ainsi donc, si tu es toujours charnel, tu vas comprendre les choses charnellement, mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Ah oui, oui, oui, parce que la chair et l'esprit donc sont donc opposés. La chair dit une chose, l'esprit dit une chose. Ah, C'est quand nous sommes entre les deux, on doit faire un choix. Nous l'avons lu, je pense, dans Romains, au chapitre 8. Vous avez oublié le verset 1, oui, puis le verset 2. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation qui marche non selon la chair, mais selon c'est écrit. Quand on dit cela, vous devez comprendre ce que ça veut dire, parce que <rire> l'homme spirituel juge de tout, il est jugé. Personne, c'est écrit. Bien, bien, bien. Toujours dans le sein des de écritures. Alors, lui, il était resté là, dans cette dimension-là, en parlant. Et puis, les disciples, voyez-vous, ils étaient préoccupés par la nourriture donc naturelle. Leur pensée, pensées, n'étaient pas continués à voir faire attention, parce que quand le maître dit, il sait ce qu'il dit, et puis il reste dans cette continuité de la pensée qu'il avait toujours esprit, n'est-ce pas vrai Et voilà que maintenant, eux, ils avaient hanté de pouvoir réellement ces pensées, on a oublié du pain, ainsi c'est effectivement, et puis lui, il leur dit, mais gardez-vous donc, c'est important, cela de comprendre ce qu'il dit, du lévin, de pharisiens. parce que dans la farine, pour fabriquer le pain, on met du lévin. Donc ils ont fait la relation avec leurs pensées. Quand ils ont eu à pouvoir comprendre. C'est ça la grosse erreur que nous commettons tous. Vous voulez aller au ciel, vous voulez dans l'enlèvement. Comment voulez-vous aller dans l'enlèvement avec tout le paquet que vous transportez avec vous? Quand Dieu veut vous dépouiller, vous ne voulez pas Dieu en fait. C'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que chacun de nous doit réellement comprendre qu'il ne s'agit pas de pouvoir dire, pique tout, alléluia, je veux partir. Vous partirez où oui. <rire> Le Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, il, dit, il savait d'où il venait et où il allait. Mais toi, tu sais d'où tu viens <rire> et où tu vas. C'est ça le problème que nous avons. Je reviens ici. C'est ça le problème que nous avons. D'où est-ce que tu viens Ah ben, Tu n'as pas la certitude que tu étais quelque part. Jusqu'aujourd'hui, tu t'attends encore. Je remercie Dieu, notre Seigneur, pour les témoignages de notre sœur. Dieu bénisse notre sœur. L'huile est partie, pas brûlé avec les fils. C'est avec joie que nous avons eu à pouvoir c'est comment il s'appelle oui. ah, Dieu le bénisse. Et notre sœur aussi ici, Dorothée, je pense. Vous l'avez entendu non. Eh, Dieu fait de merveilles. Oh, oui. J'aime Dieu parce qu'on devient sincère quand l'Esprit du Seigneur travaille ça vous attendez c'est toujours votre attention alors il a dit Seigneur j'étais toujours dans ta maison j'étais toujours 17 fois attention mais ces jours-là c'était dimanche que non, ça et le Seigneur a visité, donc, sa fille, la joie qui a suivi, parce que, dans sa maison, il commence à pouvoir prier pour la grâce du Seigneur. Seigneur, je peux pas toujours rentrer, et puis je sors quand même fille. Je rentre là, je suis toujours là, en district qu'est-ce qu'on passe ici par là. Mon Dieu, j'ai besoin de, de, aussi, une, une, une, une, une, une, une expérience avec toi. Amen. Et oui, Dieu l'a visité. Elle est où, Amen. sœur Dorothée? Voilà. Amen. Ah oui. Quand Dieu l'a visité, les oreilles se donnent, sont devenues attentives. Alors, elle me dit, c'était donc parce qu'elle m'a appelé, je pense, c'était le mardi. Elle me dit, oui, même le mardi, quand notre frère Christian exhortait, mon oreille était devenue attentive. J'étais à la maison, mais j'écoutais bien regarde. Là, voici, Dieu soit béni. Nous, avant, notre sœur route était assise là. Oui, qui drapeau On entendait mais ça rentrait, ça faisait comme ça. Quand Dieu est là, on devient sincère. Il dit, voilà comment. C'est pour ça que ça nous dit, votre attention, votre attention. On dit que le frère et père sont en nous. Et parce que l'esprit sent que la personne là, Dieu veut la personne, mais la personne n'est pas attentive. C'est sûr et certain. Voyez-vous comment, c'est vrai, il a eu quelque chose de tellement puissant qu'il a visité, c'était le Seigneur Amen. qui a visité sa fille et que oh, l'intérieur elle-même, il elle, elle dit, oh, oh, oh maintenant je commence à comprendre pourquoi le Seigneur a-t-il souffert pour moi, j'ai commencé à aimer. Mais non, y mais Maintenant j'y réalise. Oui, avant c'était, on entend, mais on n'a pas réalisé. Maintenant que Dieu l'a visité elle réalise les choses, effectivement. Ça, c'est la grâce divine de Dieu, de pouvoir nous ramener à être réellement conscients de ce que le Seigneur, notre Dieu, parce que quand nous sommes assis ici, nous sommes souvent absents, parce que nous regardons, puis puis nous pensons, parce que, oui, il faut que Dieu te bénisse. Vous avez entendu, maintenant, c'est vrai, parce que vous êtes, en fait, vous êtes assis aussi, vous êtes probablement dans la même condition qu'elle était auparavant. Mais Dieu l'a nettoyée, Dieu l'a rendu attentive, Dieu l'a visitée, maintenant elle est là, elle est très attentive. Elle écoute bien, je pense même que quand elle va retourner à la maison, qu'on lire bien, pour écouter, pour que ça rentre bien à l'intérieur. Vous voyez, la distraction, mon frère et ma soeur, c'est toujours le diable. Vous ne pouvez pas quitter chez vous, venir perdre votre temps ici, et surtout penser, non, il dit qu'il faut que, si il a prié tantôt, Seigneur, parle-nous, vous avez prié, mais quand Dieu se met à parler, Qu'est-ce qui se passe? Vous ne direz pas qu'il ne parle pas, puisqu'il parle. Donc euh, le problème, c'est, nous, alors, comme il parlait effectivement. Il fallait que là maintenant, il dit, lorsqu'il a parlé effectivement dit euh, Gardez-vous donc, euh, donc du levain, donc du.. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadiséens. ainsi. Ah oui. Parce il venait de pouvoir parler avec les sadicéens et les pharisiens, qui les poursuivaient toujours avec eux. Montre-donc, effectivement, parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et ils ne voulaient même pas que le peuple croie en lui, effectivement, aussi. Alors, et puis, il parle, effectivement, parce que les pharisiens, les sadicéens, ils avaient leurs enseignements. Vous savez comme elle a traité effectivement hypocrite, effectivement, vous êtes fils de la gêne, vous en voulez, voulez encore amener, vous connaissez cela, non Mais c'est pourtant, c'était des gens qui, quand on pouvait voir, ils, ils avaient leurs enseignements, ils avaient leur façon de pouvoir voir, vous connaissez l'air absolu, c'était Moïse a dit. Mm -hmm. Toujours euh, dans tout ce qu'ils pouvait Ils pouvaient raconter n'importe quoi. Toujours après Moïse. Voilà. Et comme le peuple, quand on dit Moïse a dit, il tremble, alors on pouvait faire passer, Satan pouvait faire passer beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir effectivement avec ce que Moïse avait réellement dit. Notre Seigneur a dit aux Sadissiens et Pharisiens, dit, mais c'est pas moi, moi je ne vous accuse pas devant mon Père, mais c'est Moïse, là, que vous adorez, que vous aimez effectivement, qui vous accuse et qui vous accusera. Certainement c'est vrai. Il dit, mais vous, vous parlez effectivement, il dit, mais Moïse, là, dans les écrits, il a parlé de moi. Dans la Bible, là, Moïse, il a parlé de moi dans ses écrits. Et puis il leur dit, si réellement vous avez cru aux écrits de Moïse, c'est sûr et certain que vous croirez en moi et vous viendrez. Parce que Moïse a écrit de moi dans les écrits. Vous vous souvenez même quand Philippe a parlé en Nathanaël Nous avons trouvé de qui Moïse Et les prophètes ont parlé. Ah, c'est merveilleux. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Quand il a voulu commencer à pouvoir être à voir désar les désarçonner. C'est comme ça que nous avons, nous sommes toujours... Quand on n'est pas certain, le diable, on peut vous désarçonner facilement parce qu'on va vous dire, est-il, est-ce que... Est-ce que vraiment, vous pouvez me parler que cet homme-là est vraiment des dieux Et il y a quelque chose de bien qui viendrait donc des Nazareth oh, oh, oh, oh. Il n'avait pas bien lu les Écritures qu'on appellerait le Nazaréen. C'est ça le problème. Toujours Moïse a dit, mais on ne voit pas la souche Là, de ce que... Bien sûr que okay, oui, évidemment. Et quand il est venu lui-même... Et puis, il était tellement certain lui-même, Philippe. Vous vous souvenez il n'a pas tremblé. Mais est-ce que vous, vous serez aussi certain? Amen, amen. Ah ben, bien, sûr que c'est important. Et, et Philippe a répondu simplement, viens toi-même et vois. Et quand Nathanael est venu et qu'il a vu, il a crié en disant, mon Seigneur et mon Dieu. C'était tout. Il dit, tu es réellement le roi d'Israël. Donc, c'est que c'est nécessaire que nous comprenions ces choses afin de pouvoir avancer profondément dans les choses. De... Alors là, il leur parlait effectivement, il dit, gardez-vous avec soin du lévin des pharisiens. Et eux, ils ont fait l'association effectivement de cela dans un rapport avec le pain. Regardez comment notre maître est tellement extraordinaire. On n'a pas à pouvoir lui expliquer les choses. Hein. Il nous dit ici, verset 8, il dit mais, Jésus l'ayant su. Maintenant, pardon, verset, verset 17, il dit Les disciples raisonnaient en eux-mêmes. Vous comprenez cela Ils leur raisonnaient en eux-mêmes. Les pensées, hein À l'intérieur, pendant qu'ils étaient donc là, assis, et quand le maître a dit Maintenant, c'est les raisonnements. Ça, c'est comme ça avec chacun de vous. Vous entendez vous écoutez, chacun de vous entend. L'un va se dire, ah, oh, on me vise, l'autre va dire, mais qu'est-ce qui est arrivé Il faut comprendre ça, c'est-à-dire votre pensée. Ah non, c'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on nous a eu à pouvoir nous enseigner quand nous étions là-bas. Hein? Un exemple, hein? c'est que ces raisonnements commencent à pouvoir se faire. Oh, en fait, nous avons affaire à la parole de Dieu qui sont de les reins et les cœurs. Et alors, l'Écriture nous dit, mais il dit, ils, ils raisonnaient en eux-mêmes, en disent et disaient. Mais c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. <rire> voilà comment nous nous détruisons nous-mêmes. Par nos propres raisonnements et que nous commencions à pouvoir croire que ce que nous avons, ce que nous avons pensé, eh c'est comme ça ce qui est juste. Et, et c'est une grâce quand les Seigneurs peuvent venir te parler, corriger ta pensée. Il faut, faut le remercier en fait. Puis il, y des, il y a des situations avec des frères et des sœurs, même si ce raisonnement ou sa pensée il est fausse et n'est pas conforme, et n'est pas de Dieu. Tu lui dis, frère, ma soeur, c'est pas comme ça que je Mais ici, tu défends. Non, je crois que c'est Dieu qui me dit, mais Dieu ne peut pas t'inspirer ça. Ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Mais il s'accroche, mon écus, hein? C'est-à-dire que c'est quand on dit mon Dieu, c'est-à-dire qu'il ne veut pas lâcher, c'est comme un chien qui est attaché à l'os, vous avez tout bougé, les chiens disent non, je ne sais pas. C'est comme ça. En fait, mais quand on te dit que non, ce raisonnement n'est pas biblique, quand tu es un fils de Dieu, quand tu es une fille de Dieu, tu ne discutes pas. Amen. Ah bon C'est pas Parce que tu reconnais que Satan a injecté une pensée, et comme toi, ce n'est pas la pensée. Il dit, ah, c'est pas conforme. Oh Seigneur, pardon mais quand tu es toujours défendu, dé dé dé dé dé non, et parce que, d'ailleurs, et puis tu veux montrer que ça vient de Dieu, tu commences à la défendre, oui, c'est pas comme ça que j'ai vu, on dit, mais tu veux expliquer une chose, tu veux déjà montrer que c'est faux ce que tu as, mais tu veux expliquer pour montrer que non, c'était pas, comme tu te bats, pourquoi, ça sert à rien, on te regarde, on sait d'ailleurs que c'est faux, est que tu as le droit de dé défendre, C'était faux, alors qui va te donner, même si tu penses que tu vas me convaincre, je sais que c'est le diable qui a la source. Alors, après, nous, on n'est pas réellement commencé à expliquer les choses. Quand c'est faux, c'est faux. Rejetons Parce que la fausseté n'a rien à voir avec nous. Amen. Nous, c'est la vérité. Amen. Amen. Pourquoi voulons nous, s'accaparer de ce qui est faux? Alors qu'on sait que ce qui est faux nous amènera à la perdition. Mais ce qui est important, c'est la vérité, je besoin de la vérité. Frère, ma soeur, je ne vais pas apporter des, des inspirations démoniaques tout le temps. Non, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas un vase de Satan. Non, non, non, non. Alléluia. Je suis un vase de Dieu. Alors, il faut que je puisse être comme Dieu le veut. Donc j'ai pris, Seigneur, que ta pensée soit aussi dans ma pensée. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est ça qui fait de moi un fils de Dieu. Je reconnais mon erreur, je corrige. Oh. Faisons tous des erreurs. Parce que nous sommes encore dans ce corps. Et je ne veux pas être quelqu'un qui joue à l'erreur tout le temps. J'ai besoin de quelqu'un qui joue dans la vérité. Parce que quand quelque chose n'est pas conforme, on me dit « je corrige ». Je vais de l'avant. Cela montre qu'au-dedans de toi, il y a la vie de Christ. Amen. Mais quand tu te défends, même si la chose qu'on t'a trouvée, elle est fausse, ben c'est si... Ah, mon cœur est douloureusement... C'est comme cela que... La... Même quand tu donnes des conseils aux frères et aux sœurs. Oui, tu as beau donner des conseils, effectivement, oui, frère, mais les frères vont commencer à pouvoir d'abord... t'expliquer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis une personne... J'ai beaucoup de défauts, frères. Mais je souffre beaucoup quand on me donne trop d'explications. Ne venez pas avec d'explications. Explications, explications. Si tu es en faute, accepte ta faute. Et on prie pour toi, Dieu pardonne. Mais expliquerons non, parce que je parce que, parce que, parce que, parce que... J'ai déjà mal à la tête. Et puis, j'ai beaucoup de gens que je dois recevoir. Tu dois m'expliquer pendant 15 heures. Et les frères qui sont en train d'attendre. Est-ce que vous comprenez ça pour, pour me montrer que non c'est c'est c'est mais toi tu es conformément tu conformes mais frère vous oubliez une chose c'est que quand vous venez vous asseyez, quand tu commences à parler par la grâce de dieu je sais que tu es quelque chose de, qui est pas correct que vous mais je te regarde seulement et toi tu penses que je suis en train de pouvoir emballer ce monsieur mais il n'y a pas de problème monsieur est déjà déballé c'est vrai c'est important que, que nous comprenions les choses divines de Dieu pour notre bien, frère. Dieu nous aime, Dieu nous aide, Dieu veut que nous puissions être forts, frère, et, et pousser Satan loin. On ne peut pas, on a rien à faire avec les démons, on ne doit pas collaborer avec les démons. Les démons, on les chasse, frère. On n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on veut être purifié, sanctifié. C'est notre désir, nous savons que c'est à cause de lui que nous sommes dans cet état. Oh, je veux simplement que Dieu nous... Alors, il dit que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'a su et dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même Autant ils ne l'ont pas exprimé. Alléluia Alléluia Vous voyez comment il est, la parole sonde la race locale. Alors, si nous pouvons arriver à pouvoir réaliser que, vraiment, Dieu connaît nos pensées, nous serions dans la crainte. Et, mais, et il dit, mais ils étaient avec quelqu'un dont ils n'avaient pas encore vraiment bien réalisé, en fait. Il dit, moi, que... Cette personne qui est, alors vous vous, vous vous souvenez aussi quand il a marché. Il a montré des, des, des signes, des choses qui vous avez dit, mais c'est pas possible quand même. En fait, il réalisait qu'il n'y pas encore que c'était vraiment lui, lui, lui, lui, lui, lui. Vous dites, oh frère, bien aimé comment est-ce qu'il peut nous dire ça? Souvenez-vous quand même. C'était dans Luc 24. Nous espérions, nous espérions. Que ce serait lui qui nous délivrerait, mais avec toutes ces choses. Je l'aime beaucoup parce qu'on me dit que quand il s'y a c'est comme ça que... Vous connaissez l'expérience que j'avais eue que beaucoup de frères ont eu à pouvoir me traiter de tous les noms, évidemment aussi quand le frère, était, donc, le frère était chez lui à la maison, et il était tellement malade, ah oui, les anciens le connaissent ça, tellement malade qu'il ne pouvait même pas bouger. J'étais dans mon bureau, et comme vous savez, j'étais souvent le bureau, prier, et puis écrire hein, aussi, et comme le Seigneur conduisait. Et alors il m'a appelé. J'étais assis là. Et il me dit, euh, Frédona, je suis vraiment dans un état, je sens que mon état, c'est pas possible, j'ai... Et je suis très malade, je ne sais même pas qu'il va pouvoir bouger de mon lit. Et quand il m'a dit ça, mon cœur a eu la peine. J'ai dit, j'ai dit, oh mon frère, tu veux que je vienne prier chez toi Alors je lui ai dit, mais mon Dieu, je n'ai pas ton adresse. Et comment faire effectivement pour que je vienne chez toi Donc je suis dans mon bureau, comment je peux faire Alors j'ai dit une chose, j'ai dit, écoute, voilà ce que je veux faire. Puisque tu es là, dans ton. chez toi à la maison, que moi je ne sais pas venir, je vais prier pour toi, au téléphone. Alors je lui ai dit, maintenant, lève-toi. Vous savez, je ne l'avais pas vu endormi. J'étais dans mon bureau. Mais je lui dis simplement, lève-toi, redresse-toi, et assis-toi, je vais prier pour toi. Alors il m'a dit, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et puis, je priais pour lui, au téléphone. J'étais toujours dans mon bureau. Et après avoir prié pour lui, je lui ai dit, que Dieu te bénisse ce soir, Dieu voulant, c'était mardi. Dieu voulant nous nous donc ensemble à l'Assemblée. Il dit comme ça. Pourtant, il était gravement malade. Et puis je lui dis aussi après, je lui maintenant, il faut que tu puisses prendre la force que tu manges aujourd'hui. Puis j'ai raccroché les téléphones. Donc je continue à pouvoir lire les scènes écritures. Je crois, 4 ou 3 ou 4 ou 5 minutes, j'entends que le téléphone sonne. Donc après avoir prié pour lui, je prends le téléphone, je dis allô, J'avais qu'ils peu je dis, pasteur, pasteur, pasteur, où est-ce que vous êtes Je dis, depuis que j'ai prié pour vous, je suis toujours là devant ma Bible. Ah non, non, non Qu'est-ce qui se passe Il dit non. Non. <rire> j'ai dit non, mais je suis ici présent. Il dit, non, pasteur. Il dit, qu'est-ce qui se passe dit, Il Non, vous étiez ici chez moi dans ma maison. Dans ma chambre, ici où j'étais. Façon, je vous ai vu debout. De mes yeux, vous étiez là debout. Et vous me dites ceci. J'étais toujours mais... N'étais-je pas dit de pouvoir t'élever et t'asseoir? Parce que quand tu me dis, la vérité, quand tu m'as dit, assis, toi, as, je ne me suis pas assis, j'étais toujours resté couché. Quand Dieu vient, la vérité sort. <rire> Là, on confesse tout, on dit tout, comme Zachée ah, c'était, j'ai comment, c'était dit. j'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui, oui, Je me suis pas pris, je te vois, tu, tu es, tu étais dedans. J'ai dit, mais, pasteur, tout est fermé par où tu es rentré? Et puis, tu me dis, tu dis, n'étais-je pas dit de pouvoir t'asseoir lorsque je, je, je, je l'avais appelé, je l'ai dit, au téléphone, je me dis, je vais t'asseoir effectivement. Il dit, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Et puis, en ce moment, j'ai vu que tu as disparu. Quelques minutes après, j'entends, on frappe à la porte de chemin. Qui c'est Ma soeur. donc sa petite soeur. Elle dit, mais, elle me dit, oh, oh, oh, euh, je suis venu t'apporter à manger. Alors, elle dit, mais, parce ma que vous m'avez dit dans la prière, elle dit, mais, il faut que vous mangez. Alors, ma soeur vient, je suis venu t'apporter à manger. Elle dit, mais, comment tu sais que je devais manger Elle dit, mais quelqu'un est passé par chez moi pour dire qu'il apporte la nourriture à ton frère. <rire> je suis devenu juste parce que tu étais ici, comment ça se fait Parce que je dis, non, non, ce n'est pas moi que tu as vu, en fait. C'est le Seigneur qui a pris la forme de moi et qui est venu te parler pour te faire comprendre que pendant que je te parlais et que j'ai prié, ce n'était pas moi, c'était lui qui te disait tout ça, tout ça, et même pour la nourriture. La preuve, c'est qu'on t'a apporté la nourriture. par Ta propre sœur il dit que quelqu'un est passé qui m'a dit « Apporte la nourriture à ton frère ». Et c'est pour ça que, et puis, et puis, les soirs, il me dit, « Mais pasteur, tu avais même dit que les soirs, j'étais à l'Assemblée. »« Mais voici donc à l'Assemblée. » C'est pour ça que là, il marchait, et le Seigneur s'est joint à eux. Les gens ont à dire, « Oui, et comment est-ce que toi, frère, on a, et je pense, on pense que c'est la sorcellerie, et les frères, oh, oui, oui, oui. Si, si vous savez ce que j'ai eu à pouvoir entendre, et passer par, il dit, la sorcellerie, oui, parce que bon, quand c'était monté au haut lieu là-bas, on m'a traité de tous les noms, des antichristes ah bah oui, oui, oh, oui vous savez, bah, oh, moi j'ai toujours passé dans ma vie ici mon frère, maintenant comme je dis on peut me frapper avec des marteaux, avec, même passer avec des bulldozers, parce que le Seigneur m'a déjà fait passer par là, Insulter, on peut m'insulter, dire ce qu'on peut faire, c est, c est, ça fait partie de ma propre vie. C'est la vérité. Alors, <rire> c'est, c'est, alors, il dit oui, mais, et comment est-ce que toi, tu peux être ici, être en même temps là-bas? J'ai dit, <rire> moi, j'étais ici. Il n'y a que des sorciers. C'est là, donc, on m'a toutes les... <rire> les sorciers. Alors, moi, j'ai dit, hey, j'ai jamais Dieu. J'ai dit, peux Dieu, un peu pas, ok. Alors, j'ai dit, prenez les scènes d'écriture. Lorsque Marie, Magdala et les femmes sont allées dans les sépulcres pour voir et chercher celui qu'ils aimaient, ils ne l'ont pas trouvé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu Un jardinier. C'était un jardinier. Ils sont allés supplier Où l'avez-vous mis, effectivement Et nous voulons son corps. Et les jardiniers lui dit Il l'appelle Marie. Et du rabouni. <rire> et oui, mon frère et mon soeur, et du maître. Et puis il a disparu, bien sûr, monsieur. Alors vous savez ce qu'il m'a répondu Oui, le Seigneur peut prendre la forme de tout, mais pas les tiens. Alors, non pas les. <rire> Pas ah, bah, bah toi, pas bah toi, j'ai dit. Ah. Maintenant, vous croyez qu'il peut prendre la forme de quelqu'un. Parce que vous disiez que c'était la sorcellerie. Maintenant, quand je vous ai syntaxe, oh oui, oui, oui. Il pas toujours comme ça. Oh oui, oui, mais pas toi. Je suis pas un être humain alors. Donc. Tout le monde sur la terre, oui, mais pas moi fait bon, bref. Donc, c'est, ça, effectivement. Donc, nous comprenons que, en réalité, comme les femmes l ont, l ont, ont eu à pouvoir, effectivement, c'est comme sur le chemin de Maïs et comme les seigneurs leur faisait donc savoir, effectivement, ils écoutaient et on pouvait voir, effectivement, la réaction qu'ils ont eu à pouvoir avoir. Alors, il dit ici, si, maintenant, il revient, il dit, bon, Jésus l'ayant su, dit, parce que là, nous étions sur le pot, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est fait que vous soyez triste en marchant Les Seigneur savait ce qu'il pensait. Alors, dit, Jésus ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain C'est ça que... Moi, je parle d'autres choses et vous avez associé les choses spirituelles avec des choses... Oh. Je parlais du levain des pharisiens. Il a bien insisté, il est très bien ici. Ici, il dit, Jésus a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Mais les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas des boulangers. Alléluia <rire> parce que... Il faut comprendre. Il dit, alléluia. Les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas des boulangers. Il aurait pu dire, gardez-vous avec soin du levain des boulangers qui sont des pharisiens. Et il a été pour que nous puissions être spirituels. Gardez-vous avec ceux du levain des pharisiens, des saints du Seigneur. Mais ils voyaient comment les pharisiens les poursuivaient tout le temps. Ils n'avaient pas la boulangerie avec eux. Ils avaient des questions. Ils avaient des enseignements. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est nécessaire d'avoir l'oreille qu'il faut. Et surtout que pendant que la parole est apportée, d'abandonner les raisonnements. Ça bloque la compréhension spirituelle, mon frère et ma soeur. Quand vous venez, vous avez des fardeaux. Dieu veut vous décharger. Amen. Amen. Mais vous repartez avec le même fardeau. À l'extérieur, on va discuter sous la même situation. La même chose, effectivement. Ce pas possible. Dieu vous délie et vous vous reliez vous-même. On a délié le fardeau. Laissez ici. Tu reprends ton fardeau. Je repars encore. Ah, Seigneur, délivre-moi. Il vient de pouvoir te délivrer. C'est toi-même qui réponds maintenant à ta condamnation, tu repars avec. Puis, <rire> nous continuons pour arriver à ce que je dit, Verset 9. Maintenant le maître revient encore pour leur parler. dit, mais êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez pas. Vous plus les cinq pains de cinq mille hommes et combien de paniers vous avez emportés. Ni le sept pains de quatre mille hommes et combien de corbeilles vous avez emportés. Vous oubliez souvent mon frère et ma soeur ce que le Seigneur a fait. Comme notre précieux frère aime bien le chanter. Vous aimons aussi cela. Ce que Dieu a fait pour moi. On le chante, mais on ne le réalise pas. Amen. Regardez comment c'est Dieu a eu à pouvoir. Parce qu'à un certain moment, tes yeux se sont ouverts et disent, mon sauveur béni, quand il t'a visité, quand il t'a maintenant montré qu'il est toujours vivant, tu commences à voir, dit, mais Seigneur, donc depuis les temps même quand j'étais avec ma mère, avec mon père, dans les familles où il y avait beaucoup de sorciers, des serpents qui piquaient les uns et qui mouraient dans les quartiers toi tu étais toujours là pour me garder Alléluia Amen Quelle adoration mon frère, quelle reconnaissance Seigneur tu étais là je pouvais mourir avec les autres tu étais toujours là à l'école tu étais toujours là partout où je bâtis toujours là Alléluia Oui monsieur, oui madame Mon frère et ma soeur Oh, les bienfaits de l'éternel dans ton épreuve à toi souviens-toi ce que Dieu a déjà fait dans ta vie à toi ne fût-ce qu'une fois Alléluia S'il a fait une fois il le refera encore C'est sûr. Amen il est Dieu Il est Dieu Merci Seigneur Il est, il est vivant notre Dieu Comme l'écriture le dit Lorsqu'il dit la chose arrive Et quand il ordonne Elle doit exister il a déjà dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Peu importe l'emprisonnement dans lequel Satan peut t'étenir. Mais puisqu'il a dit ça pour toi, c'est sûr et certain que pour lui, la chose est accomplie. Passez-vous que Dieu peut parler en l'air en nous disant que par ce maîtrisieux, par ce il a été meurtri. Donc nous avons reçu là. Guérison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour toi et pour moi, c'est accompli, monsieur. C'est la chose que nous possédons avec assurance. Même si la maladie vient, je gémirai, mais je dirais, Seigneur, tu l'as dit, mon sauveur. Gloire, honneur et à toi, notre Dieu. Alléluia. Puisque tu es vivant, tu entends les prières, tu exauceras. Merci. Oui, il n'est pas un homme comme nous. Lorsqu'il dit, il sait très bien ce qu'il dit. Et la manière dont il dit effectivement les choses, c'est à nous de nous laisser vraiment... Et puis, il est tellement bon qu'il a voulu faire quelque chose encore de meilleur encore pour toi. C'est qu'il t'a envoyé lui-même. Alléluia. Alléluia! Il t'a envoyé lui-même. Lui-même, pas quelqu'un d'autre. Alléluia! Pas quelqu'un d'autre, mais lui-même. Lui-même, il est venu pour te sauver dans la chair. Il revient encore maintenant dans ta vie à toi pour te garder, pour te protéger, pour te conduire, pour t'ensouir. Gloire à Jésus le Maître. Alléluia. Il n'y a point de Dieu semblable à lui, monsieur. Et oui, nous croyons, mon frère, nous le croyons, mon frère et ma soeur. Oui, il est vivant, notre Dieu. Il agit encore comme au jour d'autrefois, lorsqu'il était sur la terre. Il n'a pas changé. Oui, il est vivant, notre Dieu. Est. Et il agit encore en ces jours pour démontrer que sa parole est vraiment la vérité. Il éclaire, il conduit, il soutient, il fortifie. Et surtout pour que toi, mon frère, pour que toi, ma soeur, qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute. Parce qu'il a dit que, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin de temps. Vous le voyez, vous le sentez. Parce que c'est sa présence. Et ça, ça ne peut pas te laisser toi, en tant que fils et fille de Dieu, indifférent. Je ne suis qu'un homme, mais lui, il est présent. Et il est esprit, comme les Saintes Écritures nous le disent, effectivement. Nous allons passer des moments exceptionnels. Parce que pas parce que nous, non, parce que lui, il a fait la promesse. Nous, nous sommes entrés d'entrer dans une période particulière. Parce que c'est sa parole qui a fait donc la promesse effectivement que nous puissions arriver nous avons besoin d'expérimenter notre Seigneur Jésus et c'est ce que nous sommes en train de pouvoir réaliser qu'il est vraiment vivant et quand il est présent, nous sentons nos cœurs nous sentons nos âmes qu'effectivement que l'atmosphère ah oui, a complètement changé alors c'est sa présence qui fait que nous sommes dans ces moments effectivement où la crainte et le respect tiennent encore nos cœurs. Nous remercions pour ce qu'il fait et nous sommes aussi heureux de réaliser que il nous a fait la promesse et il continue à pouvoir réellement aussi agir effectivement selon ce qu'il a fait comme promesse pour que toi et moi nous puissions avoir la certitude que ce qui l'a dit qui devait donc arriver. C'est sûr et certain que cela va certainement arriver. Nous devons être de ceux-là qui ont vraiment une foi ferme. Parce que c'est donc que Dieu, notre Seigneur, nous a fait, effectivement, enfin, de pouvoir réellement croire, car réellement que Dieu est tout-puissant et que ce qu'il dit est vrai. Alors, il nous dit, effectivement, encore, verset, verset 11, il dit donc, Matthieu 16, verset 11, il dit, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé. Gardez-vous donc du levain des pharisiens et des sadducéens. Regardez bien. Il vient maintenant insister pour leur faire comprendre que d'abord il leur a montré, mais les pains, vous n'en avez que cinq. Regardez, 5000 personnes ont mangé cinq pains. Vous avez des camions, vous avez des conteneurs que vous avez apportés du pain avec vous Avons-nous vu des grands contenants qui vous suivaient derrière pour qu'on dise oui? Non, monsieur. Vous et puis vous avez pas c'était un enfant qui avait cinq pas. Vous aviez quelque chose de très important. C'est le Créateur avec vous. Alléluia. Alléluia. Quand vous l'avez, tout est possible. Il faut simplement réaliser qui est avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous embarrasser toutes ces choses-là, mais qui est avec vous Alléluia Gloire à Dieu Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Egypte, combien de bidons d'eau ils avaient Combien de citernes les ont suivis Alléluia Ils avaient seulement l'éternel. Alléluia, et quand on a l'éternel, on a de l'eau, on a de la nourriture, on a du pain, Alléluia, nous avons toutes chose. C'est nécessaire mon frère, c'est nécessaire ma soeur de réaliser cela ce que le Seigneur est pour toi. C'est pour ça qu'on nous dit que chercher d'abord, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Qu'est-ce qui va se passer Toutes ces choses okay, okay, okay. dont tu as besoin. Oh, mon frère et ma soeur, yeah. ne t'inquiète plus, ne pleure plus, parce que toutes les choses que tu désires, Dieu t'est là déjà. Yeah. Oui, monsieur. Yeah. Alléluia. Yeah. Toi, occupe-toi simplement des dieux. Yeah. Le reste suivra. C'est absolument nécessaire que nous comprenions, que nous réalisons en réalité la grâce et le privilège que nous avons d'être choisis par ces dieux qui a fait les cieux et la terre. Les donateurs de tout don excellent, le créateur des cieux et la terre. Et quand il a jeté des regards sur cette terre, il t'a vu, toi il ne t'a pas appelé par hasard c'est parce que il ne peut pas perdre son temps avec des choses qui n'ont pas d'importance non, s'il si t'a appelé toi c'est toi en fait vous savez, dans les saintes écritures dans le livre des actes au chapitre 13 lorsque Paul et Barnabas sont partis prêcher donc l'évangile effectivement l'évangile du royaume prêchant cela effectivement jusqu'à dans les synagogues et, et prêcher. Et les chrétiens nous font fait part, effectivement, que quand ils ont prêché, oh là là, mais les païens et puis les, les autres opposites qui étaient pieux, effectivement, ont eu le désir de pouvoir encore les entendre. Entendre la veille de Dieu, entendre la parole de Dieu qui, qui apporte la délivrance, la parole de Dieu qui, qui nous restaure, qui, qui nous repositionne dans notre héritage, mon frère et ma soeur. Le Seigneur ne t'a pas crié pour te perdre, non Toi, non non, non, non, non, non. Il a donné sa vie pour que tu sois Amen. heureux. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi sur la terre où nous nous trouvons en réalité. Et c'est absolument important que nous comprenions ce que Dieu est pour nous, ce que Dieu fait effectivement aussi avec nous dans la marche dans laquelle il nous a positionnés aussi. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, parce que aussi longtemps que nous ne comprenons pas ces choses-là, nous pouvons pas réellement aussi avancer avec Dieu. Mais il nous prouve, il nous témoigne qu'effectivement, qu il est le Dieu de sa parole. Simplement, nous pouvons avoir foi et confiance en lui et rester confiants dans ce qu'il a eu à pouvoir réellement aussi nous promettre, effectivement, il est le même. C'est pour ça que notre foi doit être fondée et une foi inébranlable dans ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit, ce qu'il a aussi promis. Et comme il ne le fait pas effectivement aussi, nous ne devons pas nous inquiéter parce que tout ce dont nous avons besoin, comme l'Écriture le fait savoir, il le sait. Et il nous a donné déjà ces choses par-dessus, en fait. Et c'est à nous de pouvoir réellement marcher avec assurance et, et détermination pour que nous puissions arriver à pouvoir marcher comme étant de plus que vainqueur. Nous avons la victoire et nous nous plaçons comme étant de plus que un cœur dans toutes ces choses dans lesquelles nous pouvons passer, nous devons toujours réaliser qu'ils ne l'auront jamais la défaite. Mais toujours, toujours, N'oubliez jamais cela. La victoire. Pour quelle raison Parce que c'est lui qui a vaincu et qui t'a fait la promesse. Il n'est pas resté dans le tombeau. Tout l'enfer. Tous les démons étaient venus effectivement pour dire que là on va t'en mettre, là tu ne sortiras jamais. Mais ils n'ont pas réalisé que lui on ne peut pas l'arrêter. Si on l'a mis dans le tombeau, c'est parce qu'il devait descendre pour aller voir Abraham, pour aller voir Job, pour aller voir David, pour aller voir tous cela. là qui ont espéré en lui. Ils sont tous morts dans la foi. Mon oh frère et ma soeur, le Seigneur dans ta vie, il peut faire plus que tu ne peux l'imaginer. Donc dans le moindre détail, c'est pourquoi ça ne sert à rien, de faire ça, de pouvoir être... non. Dans le moindre détail, parce que frère, qui pouvait penser que c'était le moyen par lequel... Il allait descendre là Parce que frère, parce que l'homme n'a pas réfléchi, l'homme est resté dans son intelligence. Et Satan aussi il pense qu'il est intelligent. Il n'en a pas. Amen. Ah oui, monsieur. Oui. Parce que pour accéder, ça c'était la loi de Dieu, mon frère. Amen. Oui, Dieu est Dieu de sa parole. Amen. Pour rentrer dans les, dans, dans quoi, dans, dans les lieux inférieurs. Dans les séjours de mort. Tu ne peux pas rentrer vivant, il faut être mort. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, notre Dieu est vivant. Donc ce sont les morts qui vont dans le séjour des morts. Oh, gloire à Dieu, il fallait qu'il meure. La mort devait être constatée. Gloire au Seigneur, alléluia, il est la sagesse. Gloire au Seigneur. Oh il est tellement bon notre Dieu, gloire à toi tu es roi, tu es Dieu, Dieu merveilleux, oh mon frère et ma sœur. il est vivant mon père, gloire à Dieu, il fallait qu'il prouve que la mort est venue, je descends avec la barre, je sors victorieux monsieur. Jésus, l'homme des Galilées, mon frère, ah, il, est, il est tout simplement merveilleux, mon frère, il est tout simplement glorieux, mon frère, il n'a point de Dieu semblable à lui, il est, il est toujours le même, il est le même, alléluia Gloire à Dieu Amen. Il est le même, mon frère Il ne change pas Il est le donateur de tout don Excellent C'est Jésus un vivant Il n'a pas changé oui, Il n'a pas changé Il est là aussi aujourd'hui pour toi Pour te délivrer Pour te guérir Pour te restaurer Parce que quand Jésus vint la lumière vient, Amen. la vie vient aussi. C'est cela mon frère. C'est ce qu'il est. Vous voyez comment Jésus-Christ notre Seigneur réjouit le cœur. Le cœur de croyant. Mais pourquoi les tiens ne se réjouit pas Parce qu'il est là pour que son ton cœur à toi se réjouisse. Pourquoi les tiens est tellement si dur, est tellement si enfermé, mon frère et ma soeur parce que tu as désiré que c'est Jésus aussi fasse quelque chose Mais il est là pour le faire pour toi Alléluia Ne sois pas extérieur Mais sois dedans. mon frère Les enfants l'ont chanté L'atmosphère change Et nous vivons cela pas rester insensible <rire> on doit être dedans Amen. vous savez lorsque il était sur les petits dinades qu'il entrait Amen. <rire> même les enfants quand tu vas commencé à crier oui monsieur Amen. et qui est ce qui était dur mais les pharisiens le sadiste dit mais faites fêter, fêter. Ils disent, mais vous devez être dans la dans, dans, dans l'atmosphère pourquoi il n'était pas dans l'atmosphère les raisonnements, monsieur. Les raisonnements, madame, c'est ça ton problème. Exactement. Tu vas sortir aujourd'hui. Mais si Dieu ne t'a pas béni, qu'est-ce que tu vas faire à l'extérieur Amen. Amen. Amen. Si tu n'es pas dedans. Mais tu es la à Satan, à ses démons. Tu vas sortir à la maison, c'est encore pire. Alléluia. Amen. Je veux la voir aujourd'hui. Oh oui, monsieur. Pendant qu'il est là. Je le veux maintenant, gloire à Dieu, oui monsieur, oui madame, mon frère et ma soeur, ne sont pas comme Dieu est venu, gloire à Dieu, il faut l'avoir ici aujourd'hui, et quand il va sortir, il est avec toi, changement à la maison, gloire à Dieu, alors les nous mon frère, notre père et notre Dieu. Nous voulons te pleurer la grâce, mon roi, d'être avec nous, Père, d'agir encore davantage, mon mes Père, de pouvoir nous assister, mon Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, ton peuple a besoin de ta main puissante. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Seigneur, que mon frère ne saute pas vide, mon roi. Oh Dieu, que ma sœur, ne soit pas vide, mon mes Père. Que chacun de nous, mon bénévole Père, du puissant, puisse recevoir la grâce de Dieu. Mon tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui agit, le Dieu qui soutient, le Dieu qui fortifie, Père. Je prie pour ton peuple, mon bénévole Père. Oh, vous de tout ce Il encore de chacun des rois. Et encore de la grâce, mon bénévole Père. Mon âme, de louer et de mon bénévole Père, oh dieu. Où ta beauté, mon Dieu. Pour ta bonté, mon bénévole Père. Pour ta grandeur, mon roi. Tu es venu pour libérer les captifs, mon bénévole Seigneur. Quand ces jours aussi, mon roi, nous puissions nous souvenir de toi. De ce que tu as vécu, mon père, au oh Dieu, de ce que tu es mort, pour que la vie soit donnée à ton peuple, mon roi, de ce que tu es mort, mon roi, pour que le pardon nous soit accordé, mon bénévole, père, de nous donner, mon mon père, oh Dieu, tu es descendu dans les lieux inférieurs. Tu es moi, tu as témoigné que tu es le Dieu qui ne change pas. Libère mon frère et ma soeur, mon roi. Oh, béni sois-tu encore, mon béni. parce que tu es venu pour libérer les captifs, mon oh Seigneur, à cause de ton nom, pour la gloire de ton nom, parce que tu es vivant. Alléluia, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous sommes concernés par ce que toi tu es. Nous sommes concernés, mon bénévole Père, oh Dieu. Par ce que toi tu dis, mon bénévole Père, Nous avons besoin de toi. Et encore, mon bénévole Père, oh Dieu. Et encore, mon bénévole Père, Pour la gloire de ton nom, mon bénévole Père. Que mon frère, que ma soeur soit visité, Père, oh Dieu. Et que son cœur et son âme soient ramenés à toi. Pardon pour les péchés, mon roi. Pardon pour les mains, mon bénévole Père, au oh Dieu. Seigneur, descend. Seigneur, agir Seigneur transforme, Seigneur guéris. je t'en supplie mon père le guéris. Tu as déjà guéri nos maladies, Père. Nous recevons la guérison au nom de Dieu qui m'entend, Dieu. La délivrance est venue, Père, oh Dieu. Soutiens mon roi. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Transforme nos cœurs et transforme aussi nos âmes. Oh Dieu, achie davantage, mon bébé, mes pères. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, le de Dieu, stérile, mon bénéme de Dieu, le Dieu, oh, qui l'a fait changer, le saint esprit glorieux, la puissance et la bénédiction de Dieu, descendent sur ton peuple, pour moi, oh, sur nos enfants, nos petits-enfants, le ton Dieu, nos frères et soeurs, le bénéme de Dieu, sous chacun d'eux, louange à toi, délivre livres, le Père de Dieu, et que ta puissance domine, oh, que ta puissance de ta parole, libère les captifs au nom de Jésus-Christ, oh, Dieu, que tout les démons, on ne peut pas quitter le de cet endroit. On ne nous a pas de grâce à Dieu. Et que ta bénédiction descende le cœur de ton peuple. Que ton peuple soit libre, Père. Oh tu es venu délivrer, Père. Et accorde la grâce, roi moi, Nous entrer dans cette atmosphère béni, mon Dieu. Dans ton atmosphère à toi, mon béni, pas pas du De prendre part à ce que tu fais, à ce que tu es, à ce que tu dis. Gloire et honneur à toi. Oui, louange, j'ai Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu. Béni soit ton nom. Un nom, un nom béni et saint, c'est non divin que nous implorons en vain, de tous ces noms, c'est c'est l'esprit.